À vos marques Prêt, Soldé! Venez nous retrouver dans tous nos magasins pour profiter de soldes jusqu'à plus de moins 70% sur tous nos produits sélectionnés avec le petit bout de... Aujourd'hui, c'est les soldes Et j'ai eu le malheur de passer quelques temps en voiture aujourd'hui. Déjà, ça coûte cher au portefeuille, mais en plus de ça, j'ai été absolument abasourdi dans ma radio par euh, le niveau des publicités, euh, l'agressivité, et on est déjà en train de vous balancer du moins 70% sur le premier jour des soldes. Euh, alors vous me direz peut-être que c'est comme des je suis pas sûr que ce soit comme d'habitude, et en tout cas, euh, cela va nous montrer euh, un point très important, c'est que l'inflation n'est pas un phénomène uniforme, euh, je vais arrêter de parler d'inflation après, ça fait déjà un petit moment que j'en parle, hein. si vous ne me connaissez pas, je suis Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière, l'investisseur sans costume, bien évidemment l'inflation, ça nous occupe un peu, euh, ça nous occupe tant et si bien que, euh, je vous ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, euh, des perspectives d'inflation pouvant aller jusqu'à 15-20% dans les prochains mois en Allemagne, dont il va falloir tenir compte, et ça il faut s'y adapter tout de suite, on a cette chance-là euh, de, de pouvoir anticiper ça, euh, donc il y a des choses à faire, je vous renvoie à ma dernière vidéo. Euh, dans la prochaine, je ferai euh, une vidéo sur l'immobilier, parce que c'est une question qui, qui revient pas mal en ce moment. Euh, est-ce que c'est un bon moment, ou est-ce qu'au contraire, c'est pas du tout un bon moment pour acheter, les marchés risquent de s'effondrer, qu'est-ce qui va se passer On balise tous. Donc ça, c'est un sujet très important. Inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume euh, pour avoir les dossiers, pour avoir euh, le pour avoir l'écrit, parce que euh, si vous voulez répondre à une question typique euh, du genre « est-ce que c'est intéressant de devenir propriétaire aujourd'hui euh, ?» que ce soit en résidence principale ou en résidence secondaire, euh, c'est bien d'écouter, c'est mieux de lire. Bref, revenons sur nos soldes qui vont nous permettre de faire euh, une petite... Euh, J'ai même pas dit pour vous inscrire, je vous mets des liens en description. Pardon. Sur nos soldes qui vont nous permettre de faire cette observation qui est que l'inflation n'est pas un phénomène uniforme. Euh, en gros, euh, tous les euh, secteurs de, de l'habillement, tous les, les vêtements, les fringues, ils sont dans la mouise. Et euh, cette espèce d'agressivité qu'on a sur l'entrée des soldes, euh, alors je suis pas le seul à observer qu'on a des soldes plus agressifs que les autres années, et que ben, en fait, ces magasins-là ne vendent plus. Alors que euh, vous n'êtes là en train de vous dire, ah, c'est l'horreur, plus euh, 5-8% d'inflation, des perspectives à 15-20%, ça c'est moi, c'est pas les autres, ça, ça ils osent pas vous le dire encore. Euh, et ben vous avez c'est pas pareil pour tout le monde et c'est bien évidemment c'est super simple à comprendre euh, une fois que vous avez fait votre plein d'essence euh, pour faire les, les... tous vos déplacements que vous pouvez pas faire autrement euh, et euh, que vous avez absolument besoin de faire tu vois que vous avez fait votre plein de courses qu'il faut bien bouffer bah, des vêtements qui sont euh, pas euh, aussi nécessaires que euh, les déplacements contraints euh, et euh, la bouffe euh, bah, vous avez plus d'argent pour la bouffe c'est aussi simple que ça et du coup euh, bah, alors que euh, on est en train de vous dire qu'il y a de l'inflation, vous avez des secteurs qui sont en train de payer cette inflation par de la déflation et qui sont en train de se prendre une double peine parce que eux subissent cette inflation des prix de l'énergie, ils subissent cette inflation par ailleurs, mais non seulement ils ne peuvent pas la répercuter, mais en plus, euh, ils sont obligés, eux, de faire de la déflation. C'est quelque chose qui est extrêmement important, parce que ça nous révèle deux choses. La première, c'est que euh, vous avez des transferts de richesses dans ces phases inflationnistes, et des transferts de richesses qui ne sont pas euh, nécessairement justes, euh, et qui ne sont pas nécessairement bons économiquement. Euh, donc, euh, ils peuvent l'être, mais il faut faire attention à ces transferts euh, et que euh, notamment ces problèmes de transfert de richesse et le fait que ce soit pas uniforme, ça rend extrêmement difficile à piloter euh, toutes les tout, toutes les mesures que vous pouvez vouloir prendre parce que il faut vous êtes obligé de prendre des mesures précises parce que si vous commencez à arroser partout, euh, ben dans, comme c'est pas uniforme, vous allez vous allez pas être efficace. Euh, et donc il y a un problème de justice dans ces histoires d'inflation, et surtout, ça vous révèle quelque chose euh, qui est très important, qu'il ne faut jamais oublier, et c'est la raison pour laquelle je vous répète tout le temps que l'inflation est un phénomène monétaire, c'est-à-dire que plus on imprime de monnaie, plus on finit par avoir de l'inflation, et ça c'est vrai. Et euh, tous les gens qui vont dire eh, « on a imprimé comme des bœufs euh, depuis 2008 et même euh, un peu avant, euh, et pourtant on n'a pas eu d'inflation », si Bien évidemment qu'il y eu de l'inflation. Où elle est cet argent Cet argent elle est dans les marchés financiers. Vous avez eu une inflation des marchés financiers absolument extraordinaire. Tellement extraordinaire que c'est devenu un poids de dingue pour les entreprises qui devaient payer ce capital. Ça aussi, je l'ai expliqué plein de fois, je disait que ça faisait pression à la baisse sur les salaires. L'inflation n'est pas un phénomène uniforme et que depuis 15 ans, on a eu de l'inflation des marchés financiers qui a eu une poussée déflationniste sur l'économie réelle. C'est vachement important, ça. Et que là, on a changé de régime euh, et qu'on est en train de re-rentrer dans un régime inflationniste monétaire. Pourquoi Parce que si vous n'avez pas de création de monnaie, bah, euh, imaginez vous avez une guerre en Ukraine euh, et euh, les prix de l'énergie augmentent et vous avez des éclairs. Eh bien, euh, bah, bah, forcément il n'est pas si loin celui-là, vous avez des éclairs, et, pardon, c'est des éclairs, vous avez les prix de l'énergie augmentent, mais les revenus n'augmentent pas, vous n'avez pas, donc vous allez pouvoir manger un peu vos économies un moment, mais il y a un moment il faut s'adapter. Donc si les prix augmentent d'un côté, vous avez des dépenses que vous n'allez pas faire de l'autre, et vous allez avoir la pression inflationniste sur l'énergie, va être déflationniste sur plein d'autres secteurs. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec ces soldes, ce qui fait que, euh, L'inflation euh, par euh, des problèmes d'offres de pro, de, de, ou des problèmes de demande euh, sont des inflations euh, conjoncturelles. C'est-à-dire que ça, ça, va, ça, va marcher, ça, va, ça va changer un peu, mais là, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, mais... On est, euh, on est en train de sortir tout doucement de la guerre en Ukraine. Hein. On est passé, euh, là, en quelques jours, de en quelques semaines, de euh, « on va gagner la guerre, euh, on va mettre Poutine à genoux » à ah, « dis donc les gars, il va falloir euh, faire la reconstruction, ça va coûter très cher ». Entendez, hein, ça va coûter très cher. Il va falloir tout reconstruire comme un plan Marshall. Si je puis me permettre, la Deuxième Guerre mondiale et euh, cette guerre ukrainienne, c'est quand même pas exactement la même échelle, mais bon, peu importe. Euh, mais ils ont totalement oublié la phase victoire au milieu, s'ils vous font le, le avant, le après, euh, comme si, euh, bah, bien évidemment, il y a une guerre, il y a une reconstruction, bah, il y a une victoire au milieu. Sauf que non, <rire> c'est une défaite totale, cette, cette, cette, cette, cette opération ukrainienne pour les Occidentaux, pour l'Amérique euh, qui a poussé euh, à cette situation en partie. Je ne cherche pas euh, à enlever la responsabilité de Poutine. Mais si vous voulez, on est passé d'un discours ultra-belliciste euh, dans lequel on a envoyé des armes encore très récemment. On a envoyé nos Césars en Ukraine. Hein, qui ont, vous avez déjà des Césars qui ont été chopés par les Russes, qui sont partis les mettre en rétro-ingénierie euh, dans l'Oural. Euh, et là, on est déjà en train de dire « Bon, en fait, en fait, les gars, on a perdu ». Euh, on, on va faire... On, on, maintenant, on va passer à la reconstruction. Ça, ça veut dire ça, en fait. Quand euh, partout vous disent Ah là là, il faut prévoir la reconstruction, c'est-à-dire, les gars, on a perdu, donc on va fermer notre gueule, et puis euh, ben, on n'aura pas nos régions de l'Est, on n'aura pas notre Donbass, on n'aura pas tout ça. Hein, ce qui était quand même au départ les, les objectifs de guerre qui étaient affichés de manière extrêmement nette, c'était qu'on voulait absolument euh, pas céder de territoire à l'ennemi russe. Bon, ben ça y est, les gars, c'est foutu. Euh, donc, potentiellement ça pourrait, dans les mois qui viennent, euh, radoucir un petit peu la facture énergétique. Et c'est possible. C'est possible que les 15-20% d'inflation allemande soient un petit peu adoucis par... Mais, encore une fois, on a là un phénomène structurel général qui dépasse de très très loin la guerre ukrainienne et du coup euh, il peut y avoir une petite accalmie, mais on a changé de régime donc il faut pas s'attendre à ce que euh, l'inflation soit finie avec la guerre en Ukraine c'est très très très important ça et encore plus en France où euh, on a fait des mesures un petit peu on a stocké l'inflation à chaque fois que l'État fait des chèques énergie des remises à la pompe des chèques alimentation à chaque fois ça c'est de l'inflation pour demain en fait qui vous disent pas comme ça. C est, c est, c est, on a toujours fait ça en France. Hein. C'est pas propre aujourd'hui. Euh, en France, on a tendance euh, à rentrer plus lentement dans les crises parce qu'on on fait marcher à plein euh, la, la, la, les, euh, les aides publiques. Et en revanche, on en ressort plus tard. C'était comme ça pour la crise de 29. C'était, c'est comme ça. C'était comme ça dans les années 70. C'était comme ça même en, en 2008. <coughs> on, on sait très très bien faire ça. <coughs> Donc voilà, c'était euh, ma, euh, ma petite pastille sur les soldes pour vous montrer que, euh, peut-être que le plus gros problème de l'inflation, euh, en plus euh, de paupériser tout le monde, euh, c'est de rendre euh, impilotable une économie, parce que, n'oubliez pas, l'inflation... Euh, n'est pas uniforme. Elle n'est pas uniforme dans des secteurs de l'économie. Elle n'est pas uniforme sur la manière dont elle traite les gens. Sur elle touche les gens, pardon. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'inflation, c'est toujours les gens les plus précaires qui payent le plus cher. Pourquoi Parce que l'inflation, on l'a dit, elle est énergétique, et elle est alimentaire. Et euh, qui est-ce qui a les plus grosses factures de, euh, de chauffage euh, et d'alimentation, euh, éventuellement de voitures euh, en, par rapport à son budget total ce sont les gens les plus précaires et du coup quand on vous dit il y a 8% d'inflation bah, si vous êtes euh, précaire probablement que vous vous êtes plutôt à 12 ou 15 euh, parce que bah, vous n'avez pas le même poids des, des, des, des produits inflationnistes par rapport aux autres donc euh, c'est vraiment quelque chose. Euh, l'inflation actuelle est destructrice parce qu'elle elle est encore en train d'appauvrir un peu plus euh, ceux euh, qui n'en avaient vraiment pas besoin d'enrichir un peu plus je ne sais pas, là, on... Warren Buffett, euh, chaque année, euh, euh, met aux enchères un repas avec lui. C'est un truc de. C'est horrible. C'est-à-dire qu'il fait payer euh, un repas avec lui pour ensuite financer une association caritative. Et ce repas, aujourd'hui, le, le, le prix aux enchères a été multiplié par 4 par rapport à l'année dernière. Euh, et il a été vendu 19 millions. 19 millions de dollars, le repas. Donc, vous ça fait de la page de pub maintenant. Et donc on a vraiment sur l'inflation quelque chose qui est destructeur dans la manière dont c'est géré, c'est-à-dire à partir du moment où vous n'avez pas une compensation par l'État structurel, et je ne parle pas d'échec, et à partir du moment où vous n'avez pas de création de richesse et vous n'avez pas de, un meilleur partage de la valeur ajoutée, cest le, le, le, on entend beaucoup en ce moment que surtout dans, dans les discours de gauche que l'inflation c'est pas si mal. Si si, c'est une cata cette inflation. Bien sûr, l'inflation des années 80 c'était pas si mal. Bien sûr que l'inflation des années 80 ça a permis à plein de gens de devenir propriétaires à pas cher, euh, mais on n'est pas dans les années 80 aujourd'hui, euh, ce qui se passe aujourd'hui est autrement plus douloureux, et d'autant plus qu'on on avait oublié ce que c'était. Donc voilà, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, je vous mets des liens, euh, abonnez-vous à la chaîne, partagez, commentez, et moi je vous dis à votre bonne fortune.